Pour cette étape du protocole, vous avez une option supplémentaire qui est le Unique Plumper. Comment va-t-il être utilisé et dans quel but Alors, vous allez pouvoir l'utiliser en deux étapes. La première étape, c'est en amont, c'est-à-dire entre la phase d'exfoliation et juste avant le passage des aiguilles. Donc vous allez pouvoir utiliser le Ionic Plumper sur l'ensemble des lèvres. Donc vous allez pouvoir le travailler 30 secondes au-dessus des lèvres, 30 secondes en dessous. Une minute au total. Que va-t-il se produire Alors tout simplement, grâce à la vibration ionique, vous allez pouvoir activer la circulation sanguine et lymphatique. Qui dit activation sanguine dit activité cellulaire le fait de stimuler déjà l'activité cellulaire, les cellules vont se réveiller et vont permettre en fait de renforcer l'action des aiguilles. Donc de renforcer l'action stimulante de nos propres fibroblastes, c'est-à-dire la production de collagène et d'élastine et renforcer l'introduction des actifs et donc l'utilisation de ces actifs qui sont du coup introduits grâce aux aiguilles en profondeur. Donc pour... Euh, avoir de meilleurs résultats. Pour obtenir aussi un plus gros confort au niveau de la cliente, Travailler cette étape en amont. Ensuite, vous l'utiliserez pour la seconde étape. Pareil, vous allez travailler 30 secondes sur la lèvre supérieure, 30 secondes sur la lèvre inférieure, juste après le passage des aiguilles et avant donc la pose de masque. Grâce à aux vibrations ioniques vous allez pouvoir désenflammer la zone, calmer et donc aider au processus inflammatoire et cicatriciel tout simplement parce que les vibrations vont vous permettre de drainer et de décongestionner les capillaires lymphatiques et de bien sûr aider à la simulation quand même de l'activité cellulaire et donc ça va renforcer de nouveau l'action en amont du passage des aiguilles et l'introduction de l'acide hyaluronique principalement. Petit retour sur notre appareil pour que vous puissiez l'activer. Alors, c'est très simple de vous que vous recevez l'appareil. Vous allez devoir activer la pile, donc sur la partie inférieure, vous avez la petite pile avec un petit papier qui permet bien évidemment que la pile ne soit pas en contact avec l'appareil pour ne pas déjà utiliser sa batterie. Donc, retirez tout simplement le papier ensuite. Vous enlevez le capuchon et alors vous allez pouvoir donc bien clipser l'appareil. Vous devez entendre voilà, qu'il est bien ancré. Ensuite, il est très important de mettre les doigts sur la partie ici métallisée et de bien mettre l'appareil en contact sur la zone pour que commence la vibration. Donc il faut parfois un petit peu chipoter et donc ça va vous permettre vraiment de commencer la vibration avec l'appareil. Il est très important de ne pas altérer l'embout, donc l'utilisation de cet appareil avec des produits qui attaquent la partie métallique. Vous allez donc le nettoyer tout simplement à l'eau claire et le stériliser avec la petite lampe UV. Vous appuyez sur l'icône du dessus, l'icône starter. La lampe UV va s'activer pour pouvoir stériliser l'appareil. Voilà les filles, vous savez tout sur notre Unique Plumper. Vous pouvez donc maintenant réaliser de belles prestations.